Bonjour les amis, j'espère que vous avez la forme. Alors aujourd'hui je vais répondre à la question est-ce que l'analyse technique est vraiment efficace aujourd'hui Alors l'analyse technique est d'autant plus efficace aujourd'hui qu'il y a de plus en plus de robots de trading qui sont utilisés. On estime qu'il y a à peu près 75% des transactions qui sont réalisées par des robots de trading. Donc les robots de trading qu'est-ce qu'ils utilisent Et eh bien ils utilisent les indicateurs techniques bien sûr donc il est important de bien connaître ces indicateurs techniques et de suivre les signaux qu'ils donnent. Les ingénieurs qui mettent au point euh, ces robots de trading, eh bien, bien sûr, ils doivent se baser sur une étude des marchés. Et cette étude des marchés, c'est une étude, bien sûr, technique. Donc c'est de l'analyse technique et ils adaptent les robots de trading afin qu'ils suivent les signaux lorsque le marché arrive à, à tel point, à tel point, et que tel indicateur donne tel signal. Donc, euh, c'est d'autant plus efficace l'analyse technique que c'est à la portée de tout le monde aujourd'hui. Donc, dans le monde entier, il y a des traders dont certains tradent de, des montants euh, énormes. Donc, on parle de, de dizaines, de centaines de millions lorsqu'ils ouvrent une position. Donc, euh, c'est évident que cela influence énormément les marchés et que nous, lorsqu'on trade quelques centaines ou quelques, quelques milliers d'euros, c'est sûr qu'on n'influence pas les marchés. Donc cette analyse technique nous aide, nous parce qu'on sait qu'à certains moments, en suivant certains indicateurs, le marché va se retourner ou le marché va continuer à monter ou à descendre. Donc on se base sur l'analyse technique pour arriver à de bonnes performances. Et en scalping par exemple, on arrive à facilement à 90 voire certains jours 100 de trades gagnants. Comment Eh bien en faisant une sélection des indicateurs et des signaux que donnent ces indicateurs en analyse technique. Donc il n'y a aucun doute que l'analyse technique est efficace et que vous devez utiliser l'analyse technique si vous voulez avoir des performances excellentes comme ce qu'on peut obtenir aujourd'hui lorsqu'on a une bonne méthode de trading. Alors ne cherchez pas par vous-même une méthode de trading parce que vous allez perdre énormément de temps, vous, vous risquez de perdre des années et beaucoup d'argent si vous euh, testez en, en réel. Donc euh, achetez des formations, euh, toutes les formations ne sont pas chères donc euh, je pense que ma formation est à un prix abordable. Donc vous arriverez euh, très rapidement à de bonnes performances si vous suivez euh, une bonne formation en analyse technique en utilisant des indicateurs efficaces qui sont utilisés dans le monde entier par les traders et par les algorithmes de trading. Donc euh, actuellement l'analyse technique est ce qu'il faut suivre, ce qu'il faut utiliser sur les marchés et euh, si les algorithmes font de bonnes performances, si les bons traders font de bonnes performances, c'est parce qu'ils utilisent. Euh, euh, ils utilisent donc l'analyse technique et au plus court terme vous prenez vos décisions, au meilleur seront vos performances. Vous avez certainement entendu de, du trading hyper fréquence, donc ce sont, ce sont des trades à très très court terme, donc des fractions de secondes. Donc c'est sûr que c'est basé sur l'analyse technique et pas sur une analyse fondamentale. Donc euh, les marchés fonctionnent comme cela aujourd'hui l'analyse fondamentale c'est un petit peu dépassé, je pense et il faut savoir que si vous choisissez de faire des prévisions à plus long terme, vous avez beaucoup plus de chances de vous tromper que si vous faites des analyses à court terme. Si on me demande à moi ce que va faire un marché le mois prochain, je n'ai aucune idée, je ne peux pas vous répondre, si je regarde les courbes, si je vois un marché qui monte depuis des mois, je vais dire qu'il y a une bonne probabilité que le marché va continuer à monter, mais il n'y a aucune certitude. Par contre, si vous me demandez ce qu'un marché va faire dans les 10 prochaines secondes, là, il y a des chances que j'ai un taux de réussite assez élevé. Donc c'est ça qu'il faut chercher, c'est avoir un taux de réussite assez élevé, prendre des petits trades, et là, vous verrez que les résultats sont concrets et immédiats. Donc je vous conseille de faire du scalping, acheter une formation au scalping que ce soit ma formation ou une autre formation, vous avez un pack complet chez moi de formation scalping plus Ishimoku qui va vous donner une formation excellente pour débuter et faire du trading à très court terme. Donc c'est de l'analyse technique mais c'est de l'analyse technique facile entre guillemets si vous suivez bien les indications des vidéos de mes formations. Vous avez un lien ici au-dessus vers mes formations et sous la vidéo. Ainsi, vous pourrez accéder rapidement et commencer directement à trader d'abord en compte démo. Il ne vous faudra pas des mois, hein. il suffit de 2-3 jours pour regarder mes vidéos maximum. Vous pouvez regarder tout en une journée si vous voulez. Après, vous testez ça sur un compte démo et là, vous êtes parti. Quand vous avez des bons résultats, vous pouvez ouvrir un, un compte réel. Voilà j'espère que vous avez aimé cette vidéo, likez la ça me fera plaisir, partagez-la aussi et si vous n'êtes pas encore abonné à ma chaîne YouTube vous connaissez le message, c'est le moment, abonnez-vous, cliquez sur la petite cloche ici en dessous pour recevoir un avis lorsque je publie une nouvelle vidéo et je pense que les prochaines vidéos vont vous intéresser. Je vous dis à très bientôt, au revoir.